Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 32 de Stage 1 et nous allons parler aujourd'hui d'un jeu qui s'appelle Dishonored et euh, on dirait plutôt en français euh, Dishonored <rire> et, euh, et en, tra en traduit en français c'est plutôt donc le déshonneur enfin je pense <rire> je pense que mon anglais n'est pas trop mauvais donc voilà vous, vous allez voir donc c'est un jeu qui utilise le moteur Unreal pour ceux qui connaissent pour ceux qui s'y connaissent euh, ils ont fait pas mal de jeux euh, avec ce moteur et c'était toujours joli à voir, donc voilà, c'est parti, on appuie sur une touche, donc on va faire une nouvelle partie puisque j'en ai commencé une, mais je vais quand même vous montrer à peu près comment ça marche en mode facile. Alors là, ils nous, ils nous demandent, ils nous font régler la luminosité, c'est plutôt sympa, allez c'est parti, continuez, oui. Donc voilà, hop hop hop, le chargement rapide, là je peux appuyer sur une touche, donc c'est parti pour la cinématique. Corvo, j'aurais souhaité confier cette tâche à un autre, pour vous garder à nos côtés, mais je ne vois personne d'autre. Le maître espion a eu raison d'insister. La peste a emporté tant de monde. Nous devons trouver un remède. Mon cœur n'est en paix qu'à vos côtés. Émilie et moi compterons les jours jusqu'à votre retour. Revenez-nous vite avec de bonnes nouvelles. Donc voilà pour la cinématique, un peu pour l'histoire. Et euh, donc voilà, ils nous disent on est sur le fleuve Rheim, et ça commence. Donc là, bon, là, ils font des manœuvres sur le. On sait pas trop où on est, on est sur une petite barque à côté de la moto ils sont en train de descendre le petit bateau. Donc là, on peut bouger de gauche à droite avec la souris. C'est sympa. Ouais, on, peut, on peut faire de voir de ce qu'on veut par rapport à l'emplacement où on est c'est plutôt, plutôt sympa là, de pouvoir la tourner la, la de tête de on veut dans de le de ciel voir les mouettes voir hein, tout le décor au moins ça évite ça leur évite puis ça nous fait profiter du décor et puis voilà tout le boulot qu'ils ont fait on le voit bien voilà apparemment il y a une histoire un de peste sur la sur la ville donc, la peste, tout simplement, vous, vous savez ce que c'est que la peste, c'est une maladie. Et, euh, et apparemment, on cherche une solution pour la vaincre. Ça tourne un peu autour de ça. Donc, là, voilà, on est dans une écluse, tout simplement. Regardez là-haut. Il va sortir de l'eau. Allez, c'est parti. Donc, on monte. Je, on, on est en train de se rendre à la ville parce qu'on a été convoqué par la par la femme là qui, est, qui veut nous voir celle des que vous avez vu dans, dans la vidéo d'intro donc elle veut... Euh, on va mmh, voilà. voilà. sympa, clues, la voir c'est tout sympa même Hop, avec les petit derrière sympa voilà donc là il nous laisse le livre champ donc on peut avancer donc les contrôles sont assez simples c'est QZD, QZDS on, compris ce on, peut, faut faire. on peut les config ouais comme on veut donc je passe un peu devant ouais, pour pour montrer qu'avec la souris on tourne de gauche à droite en haut en bas on fait un peu Arvo tu es de retour raconte-moi ton voyage dis tu as vu des baleines eh hey, tu veux jouer à cache-cache je ferme les yeux et tu vas te cacher tu as le temps Mère est occupée elle parle avec ce vilain maître espion donc voilà alors là, on peut accepter ou refuser hein, la partie de cache-cache. Donc nous, on va aller jouer à cache-cache. D'accord, allons-y. Voilà, parce qu'on a que ça à faire. <rire> Tout à fait. On est venu voir, oui, par, hein. on est venu voir une dame pour résoudre le problème, euh, euh, pour la crise, pour la peste là. Et, euh, une petite fille nous vient nous, jouer, nous jeu, demander jeu, de jouer à cache-cache et bien on joue à cache-cache parce que c'est prioritaire. Voilà. <rire> Tout simplement. C'est ironique ce que j'ai dit. monstres sur les autres îles. Manonou m'a dit qu'il y en avait plein dans le grand océan. Mmh. Enfin, moi, je crois qu'elle disait ça pour voyant. Si son dialogue tu a sais été coupé. Jouer. Va te cacher. Je ferme les yeux. Quand j'aurai fini, il va falloir que je me cache. En, en même temps, c'est en fait c'est une façon de nous euh, de nous montrer un peu les contrôles qui existent dans le jeu en fait. Voilà. il nous dit la voilà, furtivité. On appuie sur C pour, pour passer en mode furtif, c'est-à-dire on s'accroupit, quoi, tout simplement. Voilà. Elle va compter chez les 10 Nous, on va aller. Euh, qu'on va aller, on va aller, euh, on va aller un peu bête, hein, on va pas chercher très loin, donc on va aller, on va aller là derrière. Là, voilà. On va se mettre juste là, on se met en mode furtif. Hein, là, voilà, je me suis baissé Hop là, se pencher au coin. Donc, avec ailleurs, Ayo, je crois, on peut aller soit on peut se pencher sur la droite ou sur la gauche, donc là voilà, elle est en train de nous chercher, donc on, on, va, se pencher, on va se pencher un petit peu. Voilà, voilà un peu bête, hein, elle va pas nous trouver normalement. Elle va, elle va faire deux fois, deux petits tours, elle va vite, elle va vite abandonner d'ailleurs. Voilà, on a gagné. <rire> elle ne va pas trouver, donc ça a duré 10 secondes. Et puis c'est parti, allez, <rire> un petit sprint. Donc en appuyant sur la touche mage, hop, on peut sprinter, sauf que quand on sprint, on court plus vite qu'elle. Donc bon. Euh, Suis-moi. <rire> Il y un qu'on la suive, mais elle est derrière nous. Allez, bouge ton cul. <rire> on a envie de lui dire ça. Sans, sans vouloir être grossier, bouge tes petites fesses. Une petite fille. Allez, alors, où c'est qu'elle veut qu'on aille Ravie de vous revoir, protecteur. Cessez de bouger Campbell. Il se fait reverre le portrait. bien le bonjour. J'ignorais que vous étiez parti. On l'a envoyé dans les îles qu'émandait de l'aide. Il a pas l'air sympathique. Une perte de temps. Mon élixir aura tôt fait d'éradiquer la peste. Eh bien restez immobile un instant votre éminence. Et en plus il est modeste. C'est ce super ça. Ce portrait ne ressemble pas trop à Campbell. Euh ce portrait est... Moi aussi il ressemble un petit peu. Elle me dit qu'il ressemble pas. Moi alors, hop, elle là-bas la petite m. On va aller la voir. Il s'agit de malades, pas de criminels. Là n'est pas la question, votre majesté. Ils... Ce sont mes citoyens, et je ferai tout pour les sauver de la peste. Sans exception. Très bien. Nous ne parlerons plus de cela. Maman, Corvo est là. Merci, Emily. Laissez-nous, je vous prie. Tout de suite, majesté. Voilà. Donc là on peut pas bouger là, on peut juste bouger la caméra. Oula, on dirait Voldemort lui. Je sais pas si. Je sais pas si vous avez déjà vu le visage de Voldemort, mais.. Mais on dirait Voldemort. <rire> ouais, voilà, pas beau. Voilà, on peut rebouger. Alors, on va aller la voir. Ouais, parti. Comme il est bon de vous revoir ici. Quelles sont vos nouvelles Donc, Petit dialogue plutôt sympathique. Alors, faut lui donner la lettre. Voilà, on appuie sur la touche d'action, donc ça lui donne la lettre. Retourner voir l'impératrice. Voilà, on a un système d'objectif, hein, donc on sait toujours ce qu'on doit faire. J'espérais que cette maladie serait connue sur une autre île. Qu'il y avait un remède. C'était Je ne sais plus quoi. elle ouais, est trop dégueulasse. Jetez l'enveloppe. Enfin, la lettre. Il lâche. Il déploie un blocus. Elle un peu Il trop de, sur de la voir si nous succombrons à la peste. Qui a-t-il, merde vous semblez triste, ne t'inquiète pas, ma chérie. Mm. Je vais bien, mais où sont les gardes qui les a Tiens. congédiés? Mais là-bas, qu'est-ce qu'ils font sur le toit? Quoi, Émilie, Viens ici, combat. Un, un, un, un, un, un. <rire> Tout simplement, donc on va combattre avec clic avec droit. Donc, on a deux armes, Et hop, soit on tire, soit on met un coup d'épée. Ok, contrôle gauche pour. Ok, hop là, ça c'est fait. Attention. Et. C que... Ah, il y a un autre là. Est, putain, raté, raté, raté. Oh, enfin. Corvo, merci. Si vous n'aviez pas été là. Oh non, pas encore. Non, non Non Laissez-la tranquille Corvo là. vous êtes le seul, vous saurez quoi faire, n'est-ce pas Quand vous... Juste ciel, mais qu'avez-vous fait C'est lui, il a tué l'impératrice. Qu'avez-vous fait de Lady Emily, traître Son propre garde du corps.